Tu connais le Bible? Biblot? Bon. Si, si tu connais le Vincent, en quelle langue? Je ne te pas bien, Non, non, si. 5 Bible, Tu parles de. Tu peux, comment? Des translations ou quoi? Oui, pendant un moment, à peu près 20 ans. Il y a Bible catholique, il y a pour l'évangile, il y a pour cela. Rose Croix, il y a plusieurs biblons. Rose Croix. Tu as déjà vu la Bible? Tu dis quoi? Ah, Il y a une église et moi, je ne connais pas la Bible. Une église croix, ce n'est pas une église. Il n'y a, a pas de Bible catholique. Les catholiques, les catholiques, non. Tu as déjà vu une Bible? On a écrit Bible. Tu as déjà vu ça? Moi, moi aussi, je connais. Il y a la Bible est de... <rire> Je dis il y a un Coran, il y a 120 Coran. Je peux aussi dire ça. Il faut prouver. Non, non, ça va. Écoutez. Je peux le prouver. Il y a la Bible à l'Assemblée de Dieu. Pour que ça, il y a la Bible évangélique à l'Assemblée de Dieu il y a Bible à part. Vous êtes... Attention, attention. Non, non, qui, qui, qui t'a dit ça? C'est lui. Jésus est fils de Dieu. Quoi ça Jésus est Dieu. Il y a une contradiction entre vous d'abord. Mon frère. C'est pas vrai. Non, ok, d'accord, c'est pas. On va aller les les C'est pas les vrai. Tu, tu, tu. Alors, les il... Alors, il ne faut pas juste. Pour... Champ, vous, Attention. Il ne faut pas commencer à inventer des choses si tu n'as pas de preuves. Vais... Ah, tu... Oui. Peut-être <coughs> on, peut on a les. Un... Les le... le... le... tu utilisent ça. Ou bien les protestants. Tu commences à dire c'est la. Catholiques, tout ça. Il ne faut pas faire ça. Hein? Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Okay. C'est comme... les catholiques disent que le est fils de Dieu et les évangélistes les, les disent que le est Dieu. Tu, tu, tu as dit que les catholiques. Mais Pour cela, ils savent que le Christ est fils de Dieu. Mais écoutez, maintenant, tu... mais de base, le Christ est c'est Dieu. Mais mon frère, mon frère, c est, c est, il faut pas, écoutez, tous, tous croyent la même chose. Il y a pas de différence. Il, il faut venir avec des éléments. Ah. Il faut des éléments solides. Tu as ça tout à l'heure À moins qu'ils se contredisent sur la question. Non, maintenant. Tu préfères savoir l'Éthiopien quelle Bible a amené dans le sujet L'Éthiopien c'est quelle Bible a amené en Afrique Il a amené la Bible en hébreu. quelle Bible Bible? À, Bible en hébreu. La tu ne connais pas la langue hébraïque. Tu demandes si les... le, il le... est La L'hébraïque, c'est ça c'est la Bible qui fait Comment on appelle la Bible Ça s'appelle... Hébraïque, je, je répète ça, il, il a mené la parole hébraïque. Hein? Ah bon, il est déroulé, j'en parle. Ah, Oui, oui. oui, oui. Bible Quoi ça? Maintenant, il y a un was il il Mais j'ai beaucoup de Coran. A... Attention. Je, tu envoies tu quel livre qui est réel? Parmi quoi? C'est ton biblion? Et, et tous les livres se contribuent à la fin de sept livres. Je vais sur google tout à euh, Non non. Clash. Tape sur Google demande il y a combien de versions du Coran Google va Combien de versets On appelle... Euh, il y a... Sans réception, Allah est Dieu. Euh, mais, non, non, attention, attention. monsieur. Il y a combien de versets du Coran a le Tout le courant, tout Allah est Dieu. Non non. Mais... Il y a combien de a combien de versions du Coran Pardon Il y a combien de versions de Coran que tu connais Moi moi je sais combien je connais le Coran. Bon, bon, bon c'est tu as, tu as recherché les versions de ouais, la Bible là. Tu as recherché les versions de la Bible sur Google. Maintenant, je t'envoie sur Google. Vous êtes des versions de Coran. Je te demande. de me demander où est l'original. Orig... L'original. L'original. L'original. Sur, sur... Oui. Bon, vous premier la Il y a combien de versions de Coran Je dis... Je dis, as chose que tu as posé là là, si tu as demandé comme ça, tu allais demander que où est l'original du courant ah, Le courant est l'original. Le courant, on se Qui a écrit l'original du Coran Il n'y a pas. Le, le, le Coran, c'est ça que le professeur nous a révélé. Non, non, non, non. Qui a, qui a mis ça par écrit c'est qui si tu ne connais pas ta religion c'est ton affaire est ce que Mohamed écrire il savait écrire est ce que est ce que Muhammad savait écrire. Hein? Est-ce que Est-ce que Muhammad savait écrire Est-ce que ton, ton prophète Mohammed savait, savait écrire Il savait écrire. 1 ouais. ton, ton prophète, est-ce qu'il savait écrire ouais. hein? je bien je pas bien. Non, non, je te pose la question. Mon frère, je te posais la question. Muhammad, ah oui. Sal, Muhammad salallahu alayhi wa sallam, savait-il écrire? Est-ce qu'il avait écrit un Coran de son vivant? De son vivant, le Coran, il écrit déjà, de son vivant déjà. Qui a écrit ça Qui a écrit ça C'est pas terrible. C'est l'écrivain qui est à côté de lui qui a écrit ça, c'est tout. Sont, le, nom, qui le nom de l'écrivain, c'est qui Ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. Ils sont, beaucoup. Ils sont moins, Ils je connais moins trois, je connais moins. Donne-moi un nom. Il y a des meilleurs lecteurs aussi, il y a des lecteurs pas mieux Non, non, non, non, non, non. donne-moi l'écrivain, c'est lui qui a écrit le Coran, c'est qui c'est pas celui qui a écrit, qui a écrit le Coran, pas une seule personne. Donne-moi un seul nom. Donne-moi un seul nom. C'est qui Non, non, non. Actuellement, je... bah, ça, mal, tu ne mentiras pas le nom sur moi. Mais c'est que euh, non, le Coran tu... était écrit. Attention, mon frère. C'est ce que je te dis. Non, pas de problème. Si tu parles avec moi, il faut venir avec des faits. Ne viens pas avec ton opinion. Il ne faut pas venir avec non, ton no... pas mon opinion. Il faut venir avec des je preuves. Je ne veux pas mon opinion.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 D'abord, j'étais prouvé, si, prouvé, si, si, si, si, si. prouvé qu'il y a plusieurs versions du Coran. Pas, non, plusieurs, non, non, il y a beaucoup. Non, non, non, il n'y a pas ah, affaire, ah, ah, moi, beaucoup de Coran. Si tu ne connais pas, c'est ton affaire. Moi, j'ai beaucoup de Coran. calme, Tadal, calme. Moi, je t'ai appelé pour te poser une question sur ta Bible. Si tu veux poser une question sur mon Coran, toi, tu t'es déjà prêté déjà pour me recevoir dans la Bible. Si tu veux me recevoir dans le Saint Coran, moi, je le prête. Mais on va voir le programme pour que tu toutes les questions dans le Coran. Ça, là, il n'y a pas de problème. Là, je vais à la maison, sur mon ordinateur, et tu sors toutes les réponses qu'il te faut. Avec preuve, on n'a plus. Mmh. Pas de Puisque. Le second... bon? Ok, ok, tu peux poser. Non, Maintenant, euh, ma question principale, c'est Jésus-Christ qui est ton Dieu, non Oui, Jésus-Christ est notre Dieu. Ok, d'accord. Et qui a été sacrifié alors mais c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Non, non, non. Jésus-Christ est ton Dieu. Non? Qui a été sacrifié C'est Dieu qui a été sacrifié, mais c'est Jésus qui a été sacrifié. Jésus. C'est Dieu qui a été sacrifié, mais c'est Jésus qui a été sacrifié. Jésus. C'est Jésus qui est ton Dieu, non Oui. Mais tu, tu répètes la même question. Tu, tu vas répéter la même question combien que euh, de fois Jésus-Christ est ton Dieu, tu as le oui. Qui a été sacrifié Jésus-Christ est ton Dieu mon frère, c'est Jésus Jésus qui... est ton Dieu non, non ça que c'est Dieu qui a été sacrifié, c'est ça non non, non, Jésus non, non, non pardon, je t'en prie, ne blaguez pas les gens Jésus-Christ est ton Dieu et Jésus-Christ est ton créateur oui c'est celui qui a sur la croix, c'est ton Dieu maintenant, qui a été sacrifié qui a été crucifié, c'est Dieu qui a été crucifié alors bon, tu as posé la question, qu'est-ce que je t'ai répondu puis tu reposes la question quatre fois je te donne la même réponse. Qu'est-ce que je t'ai oui. répondu? Tu as répondu que c'est Jésus. Alors, pourquoi tu me poses la question? c'est Dieu qui a été sacrifié. Alors, je t'ai répondu. Qu'est-ce que je t'ai répondu? C'est Dieu qui a été sacrifié. Mais écoutez, é, é, é, écoutez, écoutez. Je, je t'ai dit ceci. Hier, oui. je te disais, je, je te disais ceci. Que Dieu oui. s'est fait un homme. Il est devenu non, non, non, non, un homme. C'est l'homme-là, c'est l'homme-là qui est ton Dieu, non? Non, non. Cet homme-là. C'est l'homme-là c'est un Dieu, non? Non, non. Lorsque Dieu il s'est fait un homme, la Bible dit ceci, il se dépouillait, il s'est rendu semblable à nous. Il s'est dépouillé pour sa gloire pour venir sur la terre. C'est ça, non? Oui, oui. En tant que Dieu. Non, non, pas en tant que Dieu. Pas en tant que Dieu. Il s'est fait homme, il s'est fait homme, il est devenu semblable à nous. Que Puisque... le, Dieu, le Dieu qui s'est fait semblable, on l'appelle comment Jésus. C'est Jésus qui est crucifié, l'homme, l'homme qui crucifié. C'est Dieu qui a été crucifié alors Non, je te, je te répète la même chose. Ah. Je, je te répète la même chose. Puisque lorsque tu, vas dans, oui. lorsque tu vas dans la Bible, il y a ceci. Lorsque tu es dans la Bible, il faut répéter ce que répète ce que disent les Écritures. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Tu comprends? Il faut répéter. Et répète ce que disent les Écritures. Oui, n'est-ce pas Tu dis quoi en tout, en tout, il y a un seul Jésus, c'est ça non Il n'y a pas de seul Jésus. Oui, il y a un seul Mais Jésus. Il y a un seul Jésus. Oui. Il a pas seul Jésus. Un seul Jésus. Mais là, Le Jésus qui est allé sur la croix là, c'est le Jésus Dieu là non tu, répète, répète ta question. Je Jésus qui est allé sur la croix là, c'est Jésus Dieu là, qui est allé sur la croix non Non, non, ce n'est pas Jésus Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme, homme, homme. Mais c'est Dieu qui s'est fait homme non oui. Le carbon de Dieu c'est Dieu, non? Le carison de Dieu c'est Dieu, le culat de Dieu c'est Dieu, non? C'est écrit où? je même. de Dieu, vous le ce qui appartient, Jésus-Christ, il est Dieu pour toi, non? Non, non. Attends, tu as dit ce qui appartient à Dieu. Ce qui appartient à Dieu, c'est pour Dieu, non? Mais est-ce que tu répètes ta question? Ça n'a pas de sens. Ce qui appartient à Dieu, quoi? Ce qui appartient à Dieu, c'est pour Dieu, non? Mais ce qui appartient à quelqu'un, c'est pour quelqu'un. Si, ce qui, est qui... Ben Jésus appartient à Dieu, donc ben Jésus-Christ est Dieu seulement. vous, Attends. Dieu, Attention, non? attention. Il ne faut non. pas, il faut non, pas non, dire. Il faut pas dire. Ah, tu ne sais, tu sais nous pas, nous pas bien poser la question. Regarde, regarde. Nous sommes actuellement au 21 e siècle le, le comprimé que les Romains nous ont prescrit là il n'est pas qu'on se réveiller pour ça mais non attention dire, mais, mais attention moi dit, moi j'avais dit tu, moi, je te dis, tu vas te réveiller tu vas quitter l'islam tu as dit Jésus-Christ est dieu toi, tu ça, regardez, tu donc c'est tu qui a été crucifié donc il est non comment donc tu entendu alors bah, écoutez dire, dire, la bible nous, nous répétons ce que disent les écritures c'est lui qui non celui qui est mort sur la croix c'est Jésus si tu dis, Dieu, Dieu a été crucifié. Dieu, tu dis quoi jésus c'est Dieu, non Oui, jésus c'est Dieu. qui ah, est là la Marie a mis au monde là, c'est Dieu, mais c'est un être humain. Ah, c'est un être humain, un être humain. Dieu s'est fait homme, il s'est fait, il fait homme, humain. tu comprends c'est un être humain jésus. Attention. C'est un être humain que Marie a mis au monde. Oui. cest ce dire que tu te contrôles non, répéter, tu dois répéter c'est donc vous n'êtes pas revenu sur la terre avant vous-même d'abord Dieu Jésus-Christ Jésus-Christ Dieu il s'est fait homme il est venu sur la terre il appelé Dieu Jésus-Christ non maintenant non non non non non si, si tu dis quelque chose tu vois avec moi je suis très méthodique très méticuleux si tu dis quelque chose il faut donner l'Écriture la Bible dit ceci Dieu s'est fait homme il est devenu comme l'un de nous, il s'est dépouillé. C'est ça que dit la Bible. Il ne faut pas ajouter. C'est Dieu qui s'est fait homme. Il est venu parmi nous. Il est devenu l'un d'entre nous. Il est devenu homme. C'est Dieu, Dieu qui s'est fait homme là. C'est Dieu qui s'est fait homme là qui a été tué, non? Oui ou non? Écoutez, je, je, je, je dois récapituler ce que j'ai dit. Écoute-moi. Hein? C'est Écoute. Dieu qui s'est fait homme, il est venu sur la terre. Donc c'est Dieu qui s'est fait homme qui est venu sur la terre, qui a été crucifié, non? Oui, c'est Dieu qui s'est fait homme. Alors cet homme-là a été crucifié. Même lorsque tu dis, Ma, Marie a donné naissance à un enfant, cet enfant-là, le bébé-là, c'était un homme. Hein. C'était un homme qui okay. a vécu ouais, à vrai. Jérusalem, en Gabon. L'homme que Marie a mis au monde-là. L'homme que Marie a mis au monde-là. Monde, Donc C'est lui qui s'est depuis sa gloire, Dieu qui est venu sur la terre, c'est ça non euh, répète ta question, il faut bien arranger d'abord ton français. Tu parles, tu parles en désordre. Parle bien. Non, mais français, moi, mon accent, mon accent. Bah, parle bien. Accent, accent, répète, accent. répète bien ta, ta pensée. Puis L'enfant de es... Marie, Marie a mis au monde là. L'enfant de Marie a mis au monde là. N'est-ce pas? Oui. L'enfant de Marie a mis au monde là. C'est lui qui s'est depuis sa voix qui est venu sur la terre, non? Oui c'est oui oui c'est ça, oui. ça non oui Mais là, le le représentant le représentant qui a été tué là, là. c'est Dieu non tu dis représentant quoi le représentant qui s'est fait tuer là, là. c'est Dieu mais.. d'où d'où d'où vient tu sors le mot représentant qui a parlé de représentant ici euh, Tandis que Dieu s'est déprimé voilà, de sa goularde. Il y a deux dieux. Si Dieu a quitté le ciel, il est venu dans le vent de Marie, euh, la vie au monde, et il est, il est au ciel, il est sur la terre où bien comment Il ne comprend pas. Ah. Donc, euh, il a quitté le ciel, mais Dieu, il est venu un être humain directement. Ah, oh, ok, si tu ne comprends pas, il faut prendre le stylo et écrire ce que je te dis. Euh, j ai, j ai, attends. Okay, tu as posé la okay, question. Attends. Attends l'instruction. Attends. Il s'est depuis de sa Ok, il pas sur la télé, il est encore au ciel il n'était plus au ciel. Tu as la Bible là, tu peux lire dans le, Jean au chapitre 3. Oui, tu as la Bible. Tu as une Bible. Vas-y, vas-y, écoute. Tu, tu as, tu, ouvre la Bible dans Jean au chapitre 3 au verset 13, tu peux lire ça. Oui. Tu peux lire ça. Vas-y, vas-y. Euh, lire la Bible. Je n'ai pas, pas, pas la Bible chez moi, ils t'écoute lis Bon, si tu n'as pas de Bible, alors tu poses des questions comme ça. Je vais te répondre comment. Ok, d'accord. Réponds-moi, réponds-moi, t'écoute Non, non, si, si tu n'as pas de Bible, je vais t'instruire comment. Oui. Il faut me d'accord, tu fais une erreur. Juste on l'a c'est notre appel. arrive à la maison de l'école. Bon, si, si tu n'as pas de Bible, mon frère, il faut acheter, oui. acheter la Bible et go... maintenant tu vois va maison, maison ah okay. Bon, ok je vais te répondre ceci que oui. Dieu Dieu a la capacité d'être oui. dans, dans plusieurs endroits au même moment cela oui. veut dire oui. que cela veut dire quoi Dieu peut être ça veut dire qu'il est, est partout au même moment donc il, est, il, est, il peut être homme il est sur la terre il est au ciel, au tout noir, c'est ça non Oui. Donc ça veut dire que Dieu était sur la terre aussi. Oui. Et pourquoi tu c'est C'est c'est ce que je suis en train de te dire que Dieu est à la capacité d'être sur la terre, il peut être au ciel, il peut être dans, on peut le voir charnellement, on le voit par exemple en Europe. Le même Dieu, on le voit aux États-Unis, le même Dieu, on le voit au Japon, oui. au même moment, il peut faire ça. Il a fait ça avec Abraham, oui, lorsque Dieu était descendu sur oui, la terre. Donc, il, Attends. Dieu, dieu, dieu peut être au, au Bénin ici, Dieu peut être au Bénin, euh, dans quel pays même à, Afrique du Sud. Oh, je vois. Donc Dieu peut être au Bénin chez moi ici, il peut être en Afrique du Sud là-bas, il peut être au Gabon, il peut être au Guinée au même moment mais si on attrape un eh, de Dieu qui est partout en Afrique on tue là, non c'est Dieu ils tue. c'est ce que je suis en train de te dire il y a ceci oui. Dieu peut être dans un seul endroit dans plusieurs oui. endroits au même moment et pendant, oui. pendant qu'il est par exemple au Bénin là, là chez vous il peut se faire comme un homme il peut se faire voir comme Dieu il peut devenir comme la, la colonne de feu il peut prendre de plusieurs formes. Et c'est ce que je t'ai dit, que Jésus, il y a beaucoup de bruit là où tu es. Ok, j'écoute, j'écoute, Ah, ok, ok. Alors, j'étais en train de, de te dire ceci, que Dieu peut ouais. être partout au même moment. Maintenant, il peut prendre de plusieurs formes. C'est ce que je t'ai parlé, ouais. hein? l'incarnation. À cette époque-là, Dieu peut venir comme un homme. Il peut venir comme un homme dans un pays. Il peut se faire voir comme un ange dans un autre pays. Dans le cas de Jésus, lorsque Jésus se promenait à Jérusalem, c'était un homme. La Bible dit, il s'est humilié, il s'est rendu semblable à nous les hommes. C'est ce que dit la Bible. Ok, d'accord. la Bible, c'est pas pas. Tu dis quoi? Ok, donc, il s'est fait homme, il est venu sur la terre. Oui. Donc, c'est Dieu qui s'est fait homme, il oui. est venu sur la terre. Oui, oui. On parler, ça s'appelle ça, ça l'incarnation. Incarnation. Oui, donc, on peut, on peut, on peut dire Dieu homme, c'est Dieu homme. Non, ça non? Il ne faut pas dire, on peut dire, il faut, il faut dire la Bible dit, l'écriture, il ne faut pas dire ce que tu penses. Moi, je ne peux pas te dire ce que moi je pense. Ok, d'accord. Okay, donc, la Bible dit que c'est Dieu homme. C'est ça, non Non, non, écoutez. Écoutez. Si, si moi je parle, je ne parle que sous l'autorité de ce qui est écrit. Sur ce qui est écrit seulement. C'est ce qui est écrit que moi, C'est qui est écrit que moi, Dans la Bible, c'est écrit que Dieu, s'est son courage est venu sur la terre, c'est ça, oui. que... oui. oui. ça, non Oui, c'est écrit. Il y a plusieurs versets qui parlent de ça. Ça veut, veut, veut, veut, veut dire que dans la Bible, on dit toujours que euh, Dieu s'est fait cher, c'est ça, non Tu dis quoi Dieu s'est fait cher. Dieu se veut cher le combat. Au commencement était la parole, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tout ainsi de justice, quelqu'un il s'était posé sa il est venu sur la terre. Euh, oui. Jésus lui dit, tu, tu n'as veux... voulu ni sacrifice, non offrande, mais tu m'as formé un corps. Dans le corps là, c'est Dieu qui s'est se formé un dit corps. Ça? Avant, qui, qui a dit ça Dans la Bible, c'est écrit, non? C'est écrit quoi Que tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et, qui, qui dit ça? C'est Jésus qui dit ça, non C'est en quel, quel verset Non, je n'ai pas de verset en tête. Mais écoutez, si tu dis que tu, tu, tu n'as pas de verset en tête, il faut faire attention lorsque tu, tu parles de cette histoire ici. Non, je, je, je ne pense pas. Parce que moi, je ne connais pas, il ne dit pas que je connais. Non, mais écoutez, que dis que dis ça. attention mon frère. Donc, ça, que, ça veut dire que c'est Dieu qui s'est promis. Attends, attends. C'est pour cela que... Continuons, continuons, continuons. Attends. C'est pour, ah, je... pour, pour... pour cela que je te dis que tu vas quitter l'islam. Puisqu'avec moi, je vois ce qui est écrit. Là, c'est dans Hébreux au chapitre 10, au verset 5. Là où Jésus est oui. en train de parler, il dit, Christ entrant dans le monde, dit. il C'est ça qu'il dit, non, Christ entrant dans le monde. Il dit, tu vas voulu ni sacrifier, tu vas faire un de Écoutez, il, te dit, non? il est en train de citer un psaume de David. C'est comme si aujourd'hui, je peux dire un psaume de David. Si je dis par exemple tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni, ni offrande, c'est moi qui dis ça, mais c'est un psaume de David. C'est David qui a parlé de ça. Mm -hmm. Écoutez, tu, tu es en face d'un enseignant. Je suis un enseignant. Mais l'enseignant là, là je suis devant mon histoire. Tu vas répondre. C'est Dieu qui s'est fait sur la terre. Ah mon frère, je t'ai répondu à ça. J'étais répondu oui. ça, que tu as Que c'est Dieu qui homme et sur la terre. J'étais répondu. J'étais répondu à ça, à ça. J'ai répondu que oui, que c'est Dieu homme, c'est ça. Tu as répondu oui. Lorsque tu dis Dieu homme, Dieu homme, c'est écrit ou Dieu homme? Quand je te sur que ça il est venu sur la terre, c'est pas écrit fille, c'est pas un homme. Non. Je dit Dieu pour toi. Non, non, il faut soigner ton langage. Tu parles de Dieu, mais tu parles de Dieu, parles de Dieu homme. J'ai dit que c'était un non, ou non Mais écoutez, tu, tu reposes la même question. C'est ça le mal avec le oui, monsieur. Musul... Mais En fait, ce que tu veux faire, tu veux faire, jeu je le ping-pong, tu veux me, me déclarer de mon sujet et me créer, et même déclare, tu veux me déclarer dans un sujet. Mais, non, tu, tu, moi, parles... Moi, Mais tu parles à un savant. As... Tu parles à un savant. Tu parles à un savant. Si tu parles à un savant, il faut pas faire pas attention. Pas... Moi, moi, je pense suis pas un savant. Moi je suis l'élève, moi je suis l'élève, mais à la ronde, je suis l'élève de passe. Mais tu parles à un savant il faut parler monsieur le avec monsieur le savant. perspicacité. Monsieur le savant, oui. Donc le savant du 21 e siècle. Là. Maintenant, ma question est tout là. J'ai dit, Jésus-Christ là, il est Dieu pour toi, tu as dit oui. Est... Jésus-Christ là, comme tout le monde connaît, la femme de Marie a mis au monde là, c'est un homme que Marie a mis au monde. Oh, vous l'appelez Dieu. Je suis d'accord, il est ton Dieu. Et pourquoi ne pas accepter que c'est Jésus-Christ Dieu qui a été crucifié? Qui a, qui a refusé ça C'est Jésus-Christ qui a est été crucifié. Jésus-Christ, Dieu, est crucifié, non et, tu vois, et Ajoute, n'ajoute pas à la parole. Il ne faut pas ajouter... À... N'ajoute pas à la, la parole. Ta parole a été ajoutée dès le départ. Tu as dit que Jésus-Christ est ton Dieu. C'est la parole que tu as indiqué, que tu peut de vers la fin. Quand tu dis que chose au début et vers la fin, tu coupes la parole. Écoutez, c est, c est, c est, tout, tout ce que moi je te, je te dis, tu dis, dis que ton Dieu, je dis, ton Dieu, là. Je dis, est, si je te dis quelque chose, tu as dit, as dit es... que le Fils de Marie est ton Dieu. Tu <rire> as dit que le Fils de Marie est ton Dieu. Pourquoi au niveau de la crucification, tu dis que ce n'est pas ton Dieu. Alors, tu devrais, euh, chaque fois que je dis quelque chose, il faut me demander, c'est écrit où, ce que tu as dit. Tu vois comment est-ce que moi je te pose la question c'est écrit où C'est ce que là, moi je tu fais? Tu hein. m'as dit que Jésus-Christ est ton Dieu, non Tu et... dit Jésus-Christ est ton Dieu. Oui. Mais là, Jésus-Christ est ton Dieu, là là. C'est moi qui ai été crucifié sur la croix Jésus-Christ est mon Dieu, et c'est ce que oui. je te dis que il s'est fait homme. Et il s'est fait homme, c'est l'homme qui a été crucifié, non Il s'est fait homme, et il est venu... C'est l'homme être... qui a été crucifié, lui ou non oui, c'est l'homme qui a été crucifié. L'homme qui a été crucifié. C'est l'homme qui a été crucifié. L'homme que Dieu la création de Dieu laquelle a été crucifiée non? Non, tu, non. Maintenant tu changes la question. C'est la question tu veux. Non, c'est le corps que Dieu a pris pour venir la tête laquelle a été crucifiée non? C'est l'homme qui a été crucifié. Il faut c'est le corps que est le quoi que Dieu a pris pour venir la tête laquelle a été crucifiée non? C'est l'homme. Qui a été crucifié? Je, je suis en train de parler. C'est le corps du diable qui a été crucifié, oui ou non? Mon, mon frère, il ne faut pas ajouter à la parole de Dieu, il, faut il ne faut pas retrancher. Qu'est-ce qu'on appelle l'homme? Qu'est-ce qu'on appelle l'homme? Ce qu'on appelle l'homme. Ce n'est pas le corps qu'on appelle l'homme. Ce n'est pas le corps qu'on appelle l'homme. Mon frère, moi je te dis ceci. L'homme, c'est l'ensemble de beaucoup non, de choses. Attention. De a, attention. C'est celui qui a la qu'on appelle homme, non? Attention, attention. Je te dis ceci, oui? je suis en train de parler. Je dis ceci. Oui? Dans la parole oui. de Dieu, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. C'est ça que moi Non, je... non, non, je vais ajouter. Et tu vas ajouter. Tu as dit, tu, tu as vas ajouter. La, tu as dit, tu as tu ça dit, tu as dit. Tu dis, tu, bah, as... fait tu vas ajouter à la parole. Qu'est-ce qu'on appelle homme Qu'est-ce qu'on appelle ouais. homme Mais maintenant, ça, c'est un autre débat pas Non, c'est le même débat qui continue toujours. Parce que, il y a la vérité au bout de tel mais tu refuses d'idée avec, il contourne la vérité. Je vais te faire dire la vérité toi-même. Mais, écoutez, si tu, tu vas maintenant parler, définir chaque mot. quest quest qu'on appelle homme. Qu'est-ce qu'on appelle homme. Homme, qu appelle homme? Mon bon, frère, tu vas sortir maintenant du thème. Tu vas sortir du thème. L'homme, l'homme. Je suis dit dans le thème. Non, non, non. Dit que, je dit que la, la chair, la chair, le ne ce n'est pas la chair. Il s'appelle homme. Qu'est-ce qu'on appelle homme? Qu'est-ce qu'on appelle homme? L'homme c'est une créature de Dieu qui a été créée à partir de Genèse au chapitre 1 Lorsque Dieu dit, il dit c'est créons l'homme à notre image, à notre ressemblance Maintenant l'être là que Dieu avait formé à partir de l'argile c'est celui qu'on appelle un homme Mais il s'est fait homme lui-même. Quoi ça? Il fait homme lui-même. Non? Oui, Dieu, Dieu, Dieu s'est fait homme. Homme lui-même. Et pourquoi tu le vis, Pourquoi tu le vis pour dire que c'est un être humain? Mais tu, tu as fait un cercle, tu es retourné oui, là où je t'ai dit. Homme est un être humain, non? Tout homme est un être humain, non? Tu dis quoi? Tout ouais. homme est un, un être humain, non? Oui, c'est ça. Pourquoi tu refuses de ne dis pas pour dire que ce n'est pas un être humain. Je... Euh, refusez toi. Je t'ai dit, dit que la chair, la chair, la chair, la chair la, qui a été tuée, tu dis non. Que c'est le con, qui est, que c'est l'être humain qui, qui a été tué. C'est la chair qui a été ou non. Maintenant tu dis, tu, tu, tu dis, c'est l'être humain qui a été tué. Pourquoi tu te contredis comme ça eh, sois, sois calme. Sois calme. tu, tu, tu, tu, puis, pu, tu ne sais pas bien agencer tes idées. Jésus a été crucifié, c'était un être humain sur la terre. Lorsque Jésus est venu, il était être humain, et il s'est fait... Attention, attention, attention. Ayala, attention, attention, attention. Ayala, attention, attention, attention, attention, attention. Ayala, attention, attention, attention, attention, attention, attention, attention, attention, attention, ça a dit, c'est pas homme, il est venu sur la terre. Maintenant, tu te dis que c'est l'homme, la tête est veux es sur la croix, non Et tu dis oui. Maintenant, tu te dis que c'est Dieu, c'est fait, fait homme, il est venu sur la terre. Non, c'est Dieu homme, la tête est crucifiée, tu dis non. Pourquoi tu dis ça comme ça Maintenant, pour ce que tu as ajouté, Lorsque si tu dis Dieu homme, c'est toi qui ajoutes. Oh, On dit, il s'est fait cher. Il s'est fait cher. Il s'est fait, fait cher pour venir sur la terre. C'est un homme qui a la chair sur nous, non Jésus était un être humain. C'était un homme qui avait la chair. Il est mort comme un homme. Maintenant, c'est la chair qui était, qui était Dieu, non Non, la chair n'est pas Dieu. Passez quoi Homme. Je répète pour la 24e fois. Homme. Jésus était un être humain. Il était un homme sur la terre. Il est né comme un homme puisque la parole qui est Dieu s'est fait, oui. fait chair. Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait humain. Non. Non, plus, de... Donc, ça veut dire que tu ne dis pas là que Jésus-Christ n'est pas homme, ça. n'est pas Dieu, ça. C'est ce que nous avons dit par là je, je te dis ceci, que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui nous oh, a visités comme moi, un, un homme. Dieu, un Dieu, homme. Maintenant, c'est Jésus-Christ, Dieu, qui s'est fait comme un homme. Qu'est-ce que tu viens, non? Oui c'est oui il a été crucifié comme un homme un Dieu, homme Dieu, Dieu qui s'est fait homme la tête crucifié. est crucifiée c'est Dieu qui s'est fait comme un homme la tête crucifié, est crucifiée pas? Dieu qui s'est fait un homme et Dieu qui a été cet homme a été crucifié l'homme Dieu qui s'est fait homme qui a été crucifié ne n'ai pas, pas demandé l'homme Dieu qui s'est fait homme qui a été crucifié c'est où c'est pas, oh, pas toi qui m'as dit Dieu pour toi. C'est écrit où? Tu m'as ridiculisé. C'est pas toi qui l'as dit ça, tout à l'heure. C'est toi qui dit que euh, je un homme. Qui le Dieu non? Et, et, si si, si, si, si j'ai dit quelque chose, je dois, être, je dois te dire là où c'est écrit. Donne-moi c'est écrit Regarde. où c'est que tu dis. Regarde, tu as bien dit, tu as bien dit que Jésus Christ. l'homme là. Que c'est Dieu qui écoute très bien. dit que c'est Dieu qui de sa voie est venu sur la terre en tant que corps un être humain. Maintenant tu dis que le corps là, que il s'est formé un corps. C'est lui qui s'est formé un corps. C'est Dieu qui s'est formé un corps. Ça veut dire c'est Dieu qui s'est formé un corps. Mais le corps là qui a été tué, là, c'est le corps de Dieu qui a été tué, oui ou non? Ça veut dire c'est le corps de Dieu qui a été tué. Mais qui a été tué? Tu dis que c'est Jésus. Pourquoi pas Dieu-même? Pourquoi tu sautes la partie de Dieu? C'est pas un autre Dieu dedans. Oui. Tu mets un dedans d'accord? C'est grave, d'accord. Attends, mon frère. De, tu as dit que Dieu s'est fait homme. Je... Dieu s'est fait homme. Il est venu sur la terre. Il, il, il, il, il s'est fait crucifier. Pourquoi tu ne dis pas la partie de Dieu là et tu me homme seulement Pourquoi tu sautes ça Sautez quoi Pourquoi tu sautes la partie de Dieu Pourquoi tu, tu, tu mets homme là Sautez quoi Tu as bien dit que Dieu s'est fait homme. Il est oui, sur la mais, est mais, mais homme, si... si, il si, est si attention, là, pourquoi, attention. Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu dis mais que tu Toi-même. Pourquoi tu dis que tu dis que c'est le sais pas crucifier Pourquoi pas Dieu Puisque, puis, puisque toi-même, tu as répété, tu as dit que Dieu s'est fait homme. Et la, oui. mort, la mort est arrivée à qui C'est à l'homme. à l'homme. Toi, tu as dit, Dieu s'est fait homme. Maintenant, c'est cet euh, homme-là qui est mort. Dieu n'est pas Dieu... attends Attends d'abord, attends d'abord, attends d'abord. Attends d'abord. Faut pas en quelqu'un ici, Najaf. Faut pas en quelqu'un. Tu as bien dit, Dieu s'est fait homme. Dieu t'as dit, il s'est fait homme. Oui. Il s'est fait homme. Oui. Donc, il, il s'est fait homme. Je ne pas dire qu'il est rentré dans, dans l'homme. Il s'est fait, fait homme. Donc, il est Dieu vivant, ça. Il est Dieu vivant, homme, ça. Parlons bon français. Maintenant, il a été crucifié. Maintenant, tu dis que non, que ce n'est pas Dieu qui a été crucifié, c'est le croc qui a été crucifié. Pourquoi Il s'est fait homme, non Il est devenu homme sur la terre. Donc, c'est Dieu qui a été crucifié. Lorsque Dieu s'est fait un homme, fait un homme. Il n'est pas Dieu, c'est un homme. On l'appelle homme, homme, homme. On l'appelle homme, mais c'est un Dieu, non? Non, c'est un homme, un homme, un humain. Un humain, qui... Ok, d'accord, Dieu se fait comment? Tu as dit, Dieu fait n'est-ce pas? Tu vas répéter ça combien de fois? Je ne répète pas. Tu veux m'amener la marmaille, c'est de la marmaille que tu m'amènes, que tu refuses. Mais écoutez, écoutez, tu vas répéter la même pensée, je vais te répéter la même réponse. Dieu s'est fait un, Ça être, a, un être humain. Tu as dit que Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait, fait chair. Oui. Tu as dit que Dieu s'est fait chair. Oui. Qui a été crucifié. C'est la chair qui s'est fait, qui a été crucifié, non Oui, c'est la chair. La chair qui s'est fait, là, qui a été crucifié, non Oui. Et qui a fait la a, a, a donné la chair là. C'est la chair là qui est Jésus qui est homme, un humain, dire, un être humain dire, qui, qui est mort. Qui, qui a fait la chair là? Qui a fait la chair là? C'est la, la parole qui s'est faite chair, la parole. Je dis qui s'est fait, fait chair? La parole, Jean chapitre parole 1 verset 14. La parole de qui? La parole de qui? La parole de, qui, la, parole. De qui la parole de Dieu. Qui s'est fait chier Oui. Et il est Dieu. N'est-ce pas? Qui, qui est Dieu? Ok, la parole qui s'est fait chère s'appelle comment? Ah, la, la, ben, on va faire un cercle. Hein? On va faire un cercle. La parole qui s'est oui. fait chère elle s'appelle comment? Jésus. Ça veut dire Jésus. Mais de, tu ne pas l'histoire. Ça hein? veut dire dit la parole qui s'est fait chère s'appelle Jésus. Oui. Et qui est né? C'est Jésus, en tant qu'un homme, un être humain. Humain. ça veut dire que Dieu s'est dépouillé de sa gloire, il est devenu un être humain sur la terre. Oui. Ça as bien dit oui. Il s'est dépouillé de sa gloire toi-même. Il est devenu un être humain, ça alors, n'est-ce pas Amen, Amen. Il est devenu un homme, un oui. être humain. Il est devenu un être humain. Oui. Pourquoi tu refuses de dire que c'est l'être humain de la terre qui été crucifié je te répète, c'est l'être humain qui a été crucifié. C'est l'homme Jésus qui a été crucifié. Mais ça, c'est Dieu homme qui a été crucifié, non? C'est quoi? Dieu homme là, Dieu qui s'est homme là. Attention, tu dis Dieu homme, Dieu homme c'est quoi? mon frère, c'est pas Dieu qui non? Attention, il faut faire attention aux mots. Tu dis Dieu homme, Dieu homme c'est quoi? Ok d'accord. Qui a la la chaise? C'est pas l'homme qui a la chaise sur lui? Oui c'est l'homme. Quand l'homme a la chaise sur lui l'appel commence. Mais, mais eh, écoutez, si tu ne sais même pas parler, tu ne sais eh, même puis, pas agencer tes mais, idées. Mais, non, Pose non, bien tes non, questions. N'enlevez ne, pas les paroles dans le contexte. la chose dans le contexte. Il s'est fait chier. Qui a la chaise sur lui? Qui a la chaise? C'est l'homme qui a la chaise sur lui. Donc disons les choses, disons les choses d'un pour d'un. Il s'est fait, fait homme. Mais mon frère, ça veut dire qu'il s'est fait homme. Je, je, Dieu sait... Il s'est fait, fait cher, ça veut dire qu'il s'est fait homme. C'est l'homme qui a la chance sur lui. Oui, c'est l'homme, c'est l'homme. Eh, hey, mais là, tu dis c'est Dieu qui est, est, est, est, est de devenu l'homme, non? Mon frère, je t'ai répondu à ça, n'est-ce pas? Regarde. Je te réponds. Tu vas poser la question. Tu, penses, tu, tu poses la, la même, même question combien Fundes. de fois Je te réponds la même réponse. Hey, la tu te la question, tu ne veux pas accepter la parole, mais tu, tu veux continuer veux... la parole. Mon frère, tu sais, tu sais les musulmans, lui. vous, vous tu les musulmans, vous, vous tu les musulmans, tu reconnais que Dieu s'est fait chien, tu reconnais que Dieu s'est fait homme, mais tu refuses dire que c'est Dieu homme la qui est mort. C'est quoi ça là, la bagarre Tu dis que Dieu est homme. Tu reconnais que Dieu s'est fait homme, tu reconnais que Dieu s'est fait homme, tu reconnais que Dieu s'est fait homme. Tu me dis que Dieu... qui ça va homme là qui est bon? C'est écrit où? c'est le... pas toi qui avez dit ça tout à l'heure? C'est écrit où Dieu homme? Moi frère la chair là, bon la chair elle dit quoi? La chair me dit quoi? La chair c'est la chair. La chair c'est l'homme, oui ou non? Oui, la chair c'est l'homme, homme, homme. Ben gars, ben dit quelque chose hein. Vraiment, Moi c'est ni le le master le leta vraiment Majid là. Non, mais mais Abdou Majid un... c'est <rire> Abdou Majid est, est tant de... co comme... attends, attends. Abdoul Majid est un comédien. C'est un comédien. Il, il, il, C'est un comédien de très bas niveau. C'est un comédien de très bas niveau. Même Ahmed Hidat. Attention, attention. Moi, je suis en Afrique du Sud avec les enfants d'Ahmed Hidat, le comédien. Toi, tu veux parler d'Aboul Majid, un homme qui ne connaît même pas la tu, tu es avec actuellement, tu es avec actuellement, tu es avec élèves. Pablo m'a dit, mais d'abord, hein, non, non, c'est un comédien. Maintenant, mais non, mais si tu n'arrives pas à t'en sortir d'abord avant l'élève. Comment tu vas trouver les maîtres devant si Tu n'arrives pas à t'en sortir mais, avant l'élève. Mais, mais, mais écoutez, c'est pour cela que je te, te dis que... Comment tu fais genre les maîtres Non, lui c'est... un tu, fait... tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu poses, tu, poses tu, la question. On a commencé. Monde, la tu me dis que Jésus-Christ ça fait cher. Mais ceux qui ça fait cher, qui sont ceux qui ont la chair sur eux C'est l'être le qui a la chair sur lui. Mais on dit Jésus-Christ, homme, tu dis non. Christ, non, non, non j'ai accepté. J'ai accepté. Jésus-Christ, homme. Pourquoi Jésus te dit que c'est Dieu qui s'est fait crucifier Tu dis Jésus-Christ, homme. J'ai dit oui, Jésus était un homme. Il est mort comme un homme. Il est mort comme un homme. Oui. N'est-ce oui. pas Oui. Maintenant, qui prêchait la bonne nouvelle là Qui prêchait la bonne nouvelle là L'homme, Jésus. Okay. lorsqu'il a dit à ses... Quoi ça? Lorsqu il a demandé, maître, montre-nous le père. Il y a un certain temps, il y a un certain temps, vous n'avez pas, pas vu. Je suis Dieu avec vous. Donc, celui qui m'a vu a vu le père, il est Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? C'était l'homme qui le dit. Il, Jésus, sur toute l'ambition de la terre sur Jésus, c'était un homme. Toute l'ambition. À partir de sa naissance, lorsqu'il naissait chez Marie, c'était un homme. Mmh. Jusqu'à la croix, c'était un homme. Il est ressuscité comme un homme, puisqu'on dit que la maintenant, parole s'est fait. Maintenant, chair. maintenant, maintenant, maintenant, Jésus, ça veut dire que selon toi, il y a deux Jésus alors. C'est écrit où? Ça veut dire qu'il y a deux Jésus selon tes vies. C'est écrit où? Ça dit Jésus-Christ, homme oh, qui fait crucifier. Mais euh, écoutez, mais je ne fais que répéter les écritures. Pas. Non, non, non, Donc, vous, les vous, chrétiens, vous, vous n'allez pas vous étudier vous-même. Vous on vous apprend, on apprend à vous étudier. Ça dit Jésus-Christ, homme qui s'est fait tuer. Vous avez dit Jésus-Christ, homme et l'église, Dieu. Vous savez qu'il y a deux dieux. Si je te dis ça, il oui, y a deux Jésus-Christ. Si je dit il oui, y a deux Jésus-Christ. C'est écrit où? Tout le monde doit c'est écrit, ou c'est pas parler de Jésus-Christ, homme, et Jésus-Christ, Dieu, qui est ton Dieu, tu dis Jésus-Christ. Celui qui s'est que Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, homme. Vous savez qu'il a Jésus-Christ, alors, son te dit, Je vais répéter ce que je t'ai dit dès le début. La parole s'est oui. faite chair. La parole oui. qui est Dieu est faite chair. Dieu est devenu un homme, il s'est fait homme. Lorsqu'il est devenu oui. homme, il est devenu un être humain, un être humain. Lorsque Jésus se promenait à Jérusalem. Dieu est devenu un être humain. Oui. Tu as dit très bien. Dieu est devenu être humain. Oui. Donc c'est l'être humain qui a été crucifié. que C'est Dieu qui a été crucifié. Non, mais. Attention. Non, non, non, Dadia, ne pas blasphemez. Tu as dit que Dieu est devenu un être humain. Donc c'est l'être humain qui a été crucifié. Alors, Dadia. Répète, répète ta parole, ce que tu as dit. Tu as dit, tu as dit. Il, il est il, il, il, il, il, il, il, il, Jésus-Christ homme. Oui. Qu il s'est fait homme, que Dieu s'est fait homme. Oui. Mais c'est l'homme là qui a été crucifié, non? Oui. Mais que Dieu qui s'est fait homme, il s'est fait homme. Oui, c'est l'homme qui est là qui a été crucifié. Oui, c'est l'homme qui a été crucifié. Oui. Enfin, attends d'abord. Homme qui est, Homme qui est, il est là. Homme qui Dieu est là. Homme qui l'a devenu là. C'est l'homme là qui a été crucifié, non? Oui, c'est l'homme qui a été crucifié, l'homme. a été crucifié. Mais c'est ce que tu dis là. C c tu, c écoutez, c'est écrit où Il ne faut pas, pas dire vrai. donc, donc, donc. Toi, il ne faut pas ajouter ta pensée à la pensée de Dieu. C'est ça le mal avec mm. les musulmans. Je, je vais vous attraper, vous tous, un dit, à un. D'abord, toi, d accord, d accord. tu vas... Avant, le final, va, avant le va de finir, avant de terminer les musulmans, d'abord, tu apprends du... J'a dit, j'avais dit que il s'est fait homme, il s'est fait homme. Oui. Il s'est fait homme. Il a devenu voiture. Là où tu es, dit, il est devenu voiture. Ils ont brûlé la voiture. Qui ont brûlé? C'est la voiture, mais c'est toi qui ont brûlé. C'est toi la voiture qui ont brûlé. Toi qui est devenu voiture là qui ont brûlé. Tu as de la voiture là qui est devenu voiture. Ils ont brûlé la voiture. Tu as brûlé. C'est toi qui ont brûlé. Regarde, c'est pas d'autres voitures ils ont brûlé. C'est le quoi? C'est le quoi le qui les a là? Qui s'est fait tuer? qui a été crucifié. Non, c'est Dieu qui a été tué là diable. Pourquoi tu n'as pas C'est le seul critique que moi, moi, si, que si qui m'a vu Si tu dis ça... Que, parce que je te dis que c'est Dieu qui a été crucifié, tu es mort devant encore. Mais écoutez, si je te dis ça, je dois te donner l'écriture là où c'est écrit. Cela vous, ce n'est pas Jésus qui est mort pour vos péchés? Oui, c'est Jésus qui est mort pour nos péchés. Jésus qui est mort pour nos péchés, non? Oui. Maintenant, il y un qui un mort pour vous pécher. Ce n'est pas Dieu là qui est mort pour vous pécher. Non, ce n'est pas Dieu qui est mort. C'est ça que tu ajoutes à la Bible. Maintenant, toi, tu ne veux rien. Pourquoi tu ne veux rien? Veux non, parler. écoutez, il faut parler bien. Il faut bien agencé tes idées. Il ne faut pas mélanger tes pensées selon, à la parole de Dieu. Selon, selon, nous, selon, nous, selon, nous, nous, nous vois, répétons. Nous, nous répétons. Attends, attends. Selon moi, selon moi, selon moi, selon moi, quand tu es dans le groupe, tu fais là, tu parles, tu parles, tu parles. Tu penses que tu es un fond. tu n'es pas fort. Mais écoutez. Mais tu, tu, tu dois arriver à me, à me convaincre de ce que toi tu dis. As là, François, tu tu sais, mets, tu mets je je t'ai tu tu répondu. Des dictes, des grises, oh, tu veux l'avouer ta propre bouche? Tu, tu parles, tu réunis ta propre bouche. Tu parles, tu réunis ta propre parole. Tu dis que dictes, Dieu s'est fait homme. Oh. Mais tu refuses encore que c'est Dieu qui savait que l'homme à caisse était crucifié. Cru, cru. Tu refuses. Pourquoi tu refuses ça Je, tu te... je... Ça, je... je te, te, te répète. Je te répète. Je te répète. Je te répète. Je te répète. Je te répète. Je dis ceci. Dieu, hum? Dieu s'est fait hum? un homme. La parole s'est faite chère. Chair. chair. Il est pardon. devenu homme semblable non, à nous. parole de Dieu, Dieu, Dieu s'est fait chier dans ça. Dieu est devenu homme, c'est ça, non? Oui. Il est devenu homme. Il est devenu homme. Est pas, il n'est il pas devenu quelqu'un d'autre. Il est devenu homme. Oh, ok. C'est -ce homme qui est devenu la tête du dis. Ok, je vais te poser une question. Est-ce que Allah peut devenir un homme? Jamais. Tu peux me lire sur Ad 68-42. Tu connais ça. Tu peux me lire sur 68-42. -la non, non. Tu peux me lire sur 68 6842. C'est comme ça que moi, j'attrape les musulmans. J moi, mon, mon, mon travail, c'est de frapper les musulmans. Tu viens, tu poses tes questions, je te réponds. Rien. Et, et puis, je te pose connais. une question. Ça, tu ne connais, connais rien. Je vais, te, je vais te, te, te décapiter. Tu peux me lire sur 68... Oui, oui, oui, surat, oui, surat. surat 68-42 oui, Dans la sourate 68-42, on a dit ceci oui. Le jour où le pied, le pied sera visible Ils seront appelés à se prosterner Mais ils ne pourront pas le faire le jour où le pied, on parle du pied d'Allah, Allah, Allah va venir sous la forme d'un homme, Allah va venir sous la forme d'un homme, le jour de la résurrection, et les musulmans oui. vont voir Allah. Ils vont voir Allah sous la forme humaine. Allah va venir. Le jour de la résurrection, tu n'as pas dit ce secteur personne ne croit la loi de nous tous. Donc, que... Personne ne la résurrection va se passer. Ah, donc... c'est sur la terre, c'est un de paradis, personne ne sait. Donc, tu crois qu'Allah viendrait comme un homme? Non, non, non, ça n'a rien de problème. Est-ce qu'il va venir comme un homme? Est-ce qu'il va venir comme un homme? Comme nous, sur la terre, c'est ça que tu as dit. Non, non, non, non, non, non, non, je t'ai posé la question. Est-ce que tu crois qu'Allah va venir comme un homme? C'était ça la question. Surat 68-42. On a vu qu'Allah va devenir comme un homme. Quand on a vu qu'Allah comme un homme. Dans le verset, dans le 5 courant, tel qu'on t'a expliqué, on a dit aussi le jugement dernier, n'est-ce pas Donc, Allah va venir comme un homme. Non, non, non, je ne vais pas venir comme un homme. Hein? On, va, on, va, on, va, on, va, on va croire que c'est Allah qu'on a vu, mais ce n'est pas Allah. Non, non, attention. Me... Attention. Je pense que tu as sortir un verset pour qu'Allah a vu la terre. A attention, dans le Coran, surat 68, surat 68. Bajal, Bajal. Ah, temps, tu veux le Coran. Le temps, ah, attends, attends. Non, non, moi, attends, moi, Dajal, moi, attends, moi mon attends, travail, c'est de tuer. Tu avec la sorcellerie et la magie, avec le Saint-Esprit. Ah, le quoi ne l'a ah, pas le Coran avec la sorcellerie Attends. Il l'a pas le Coran avec la haine, Il ne peut jamais s'en sortir. Et un élève, un élève de Semelaka, d'Abrideau, de Toussaint-Diané, qui est-ce malmené comme ça Un élève de. À, à 5 années, tu crois Est-ce est que qui tu m'as mené comme ça Tu crois un que élève mais qui, qui fait le fou à lui Qui te m'a comme ça depuis que tu n'es pas en es. Est-ce que tu crois que Allah va venir comme un homme Allah va venir comme un homme, oui ou non Ça je suis pas dans le courant, de la Bible avec toi. Ça, non ça, non, non un, je te, te pose peu, la de question. Est-ce que tu crois que Allah va venir comme un homme Dans Sura 68, 42. Tu Il va venir comme un homme, oui. Il va venir comme un homme, dans Sourade 68-42 dans la 68 il va revenir comme un homme où, où, où j'étais dit dans Sourade 68-42 on dit que il va revenir comme un homme où il la revenir au ciel, en enfer, au paradis ah, ça sera le jour de la résurrection il va venir et il va montrer non, son pied, la jambe la... ça va se passer où, ça va se passer où ça va se passer où ça va se passer ici sur la terre Donne-moi le verset qui dit ça. Surat 68, 42. On oui, est allé sur la terre ou bien comment Oui, c'est écrit. Allah va venir et il va dénuder. Il dit que la jambe d'Allah sera dénudée. Il va montrer son pied. Écoute-moi, Dadyal. Là, le jour de Jumad-Dené va se passer. C'est sur la terre ou bien où Mon ou... frère, moi je te dis ceci. Ma question était... Dadyal, ah, à... Dadyal, tu as fait un avec lui. Moi, je suis trop avec lui. Je te pose la question. Tu crois que Allah va... Tu va... Allah va venir comme un être humain. Il va venir où C'est le juge dernier. C'est de Denis. Question... Le juge du va se passer où Ça va se passer où Je ah, donnes le ah, ah, Où ah, mon... Je, veux, je veux voir le verset là où le juge du va se va... commencer. C'est le paradis, c'est le ciel ou le ça va l'enfer. Non, non. Ma, ma question est celle-ci. D'ailleurs, ah, hein, vous bah, devez voir le verset d'abord. Ah, là où on dit d'abord, Allah va venir le suis la terre. Ou le paradis. Avant de croire le verset, avant de croire, Allah va descendre. ça on dit Allah va descendre sur la terre moi moi radicalement sorti tu disais n'importe quoi le jour le jour dernier tu disais n'importe quoi comme un être humain tu prends la tu tu pas la tu mets la sonnerie à dire moi je peux poser la question ça va bien mais pas bien comme ça je sais pas quelle est qui a fait tester le caractère de la cinquantaine moi je tra moi je traite tu n'arrives pas à sortir avec un élève qui a commencé le débat Non, non. écoutez Écoutez. tu as déjà quitté l'islam Allah va venir comme un homme oui ou non Allah va venir comme un homme oui moi, je te pose, je réponds d'abord à la question, et puis je te pose ta question. Où, où, où, où, On dit que le président vient. On dit viens, où je ne sais pas où il vient. Comment tu le comment tu vas savoir le président vient On le président on le bon. président vient. Il vient où Il vient où il vient Où il vient où D'abord, avant de puis l'aïe, il de quelle manière. Bon, c'est vrai que moi, je te est-ce que tu crois que Allah va venir? Tu crois que Allah va venir? Quand Allah va venir, quand est quand le président sud-africain vient. Il vient, il vient, il vient où? Le jour, attention, le jour du jugement, Allah va venir Le jour du jugement, ça va se passer où? Le jour du jugement, ça va se passer où? Le jugement, ça va se passer où, Ça va se passer où Est-ce est, est, est, est que tu crois qu'Allah va venir comme un homme C'est ça la t as t as question. Le Coran, le, le, le Coran. Qu la, la, que la, la, que, la question que moi je t'ai La question que moi je t'ai posée. Et, et puis il, il y a même plusieurs hadiths que Muhammad lui-même a confirmé. Il a confirmé que Allah va venir comme un homme. Il va venir comme un homme. Puisque tu, tu, tu, tu as posé beaucoup de questions sur Jésus. Que Dieu va venir comme un homme, tout ceci. Mais Allah aussi va venir comme un homme. D'après ce que Mahomet et Muhammad mmh, a enseigné. Mmh, mmh, mmh, mmh. Non, non. homme. là c'est ma question à moi. C'est ma question. Est-ce que tu crois ça? Là, c'est là Là, c'est là c'est là, là c'est là ma question. Est-ce que tu crois ça? C'est ça, ma... ça ma question. La question, que okay, je. Toi, va va attends, attends, attends. Tu pour a, a, le à le à attends, attends. Attends, attends. Attends, attends. Attends, attends. Attends, Attends, Attends prenons que ça sera en enfer est-ce qu'Allah va venir en enfer comme un homme je Allah tu vas est-ce qu'Allah viendra en enfer comme un homme comme tu es comme Allah, es comme tu es là, tu as vu que c'est en enfer tu vas le déposer en là c'est ça non quand vous arrivez à nous d'Allah quand vous arrivez à nous d'Allah quand vous n'avez pas de respect pour vos proches quand vous arrivez à nous d'Allah un en enfer à juger les gens non, non non la question que moi je te posais est-ce que Allah vient non, de... non tout, là tout à automatiquement automatiquement non de change moi non de je... change automatiquement tu ne manques de respect il automatiquement ah, non non c'est mon Dieu à moi attention à moi. attention à Allah va juger les gens en enfer c'est Muhammad qui a dit dans çaïbohari numéro sept quatre trois trois neuf sept mille quatre cent il a dit que Allah va venir en enfer comme un homme il va venir comme un homme le oui. Hadith est clair. Tu reconnais, tu reconnais que, tu reconnais, tu reconnais connais, connais dans ta Bible, là. Le dans ta Bible tu reconnais ça, non Je te pose la question. Allah, non, Allah, Allah va je venir. la si tu me réponds, si tu me Est-ce que tu crois si que, tu, que oui, tu, tu crois que Allah va venir comme un homme D'accord. Oui, tu es de vous, tu es d'accord quand tu ne vois rien de la Bible. Fais de vous, tu es d'accord. Est-ce que tu crois que Allah va venir comme un homme D'accord. Moi qui t'ai appelé, le temps que je m'appelle, je m'ai appelé puisque Mohamed dit ceci. D'Agyal, D'Agyal, c'est moi qui t'appelle, mais c'est toi qui appelé a, a, Attention. c'est moi qui t'appelle, mais c'est toi qui appelé C'est toi qui okay, appelé Ok, quand tu appelé tu quoi? cest que je veux qu'on échange sur la Bible aujourd'hui. Si tu veux qu'on échange eh, sur le Coran, eh, eh, écoutez faire un rendez-vous dans la maison. Écoutez. Oh ben, la maison, on va gérer avec mes PC. Parce que moi, je n'ai pas les radites sur moi ici. Tu pas le seul pour acheter mon boulot. Il est arrivé à la maison d'abord. Mais il ne faut pas oublier le jeu. Donc tu fuis fou, tu maintenant ton Coran? Je ne fouille pas le Coran. Tu fouilles le Coran? Attends d'abord. Attends d'abord. Attends d'abord. Doucement, doucement. Oui. Doucement, doucement. Parce que moi, les versets du Coran, je n'ai pas ça en tête. Mais moi, j'ai ça vrai, en moi, tête. Je sais pas en tête. Tu que faut que la pour qu le que je le Tu Non, tu fuis, tu fuis. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tu m'as que tu sais tu vas tu sais comment que tu tu le programme. Est-ce que j'ai dit que tu as Tu sais comment est-ce que je vais fuir le musulman Si je vais fouiller, faire fuir un musulman, j'utilise son goran, il va fuir. Si, si, tu si je dis. Attends d'abord, attend attends Je, temps, je frappe attends, Ma manière. Tu t'agis trop là, mon père. Tu t'agis trop déjà. Je te frappe. Il a appelé. Attends, il a été appelé. La question était tellement forte. Tu as dit que tu vas me rappeler. Demain. Tu as dit qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as su Non, non, c'est toi qui as <être> qui dit qu'il qu y avait la pluie chez vous. Il y avait la pluie chez vous. Après, tu as rappelé, non Tu m'as dit que tu es occupé, non On va faire ça après, non Tu vas appeler Ok. Maintenant, c'est ce que je te dis. Si tu veux faire fuir un musulman, utilise son Coran et les Hadiths. Il va fuir. C'est ma technique à moi. Écoute-moi mon honneur. Je t'ai appelé hier. abdul Majid. Je t'ai enseigné ça. Je t'ai dit que nous pouvons le change dans la Bible. Maintenant, tu m'as rappelé. Tu m'as rappelé, je dit que dit qu'il y temps une Après, tu m'as rappelé encore, je t'ai dit que dans 30 et 40 minutes. vraiment, je t'ai rappelé, moins les 40 minutes maintenant avant de commencer tu as dit que si tu veux poser des questions dans le Coran n'aime pas le Coran sur moi ou bien les Hadith sur moi mais pourquoi tu que les choses comment comment est-ce que comment est-ce que tu à la maison ah, attends comment est-ce que toi tu n'as pas le Coran sur toi mais tu poses des questions sur Jésus sur Paul sur ceci c'est ce que tu as dans ta tête mais, mais, mais... que il y a une chose il y avait à programmer, c'est ça le mal puisque Mohamed a dit que Allah va venir le Tout Puissant va venir sous une autre forme, il va venir sous la forme humaine, le jour du jugement, Allah a dit ça il va dire que ceux ils ont vu pour la première fois il va dire je suis votre seigneur, les musulmans vont refuser Allah, ils vont les chasser ils vont lui dire tu n'es pas notre seigneur et personne ne va parler à Allah sauf le prophète alors ils vont poser la question comment par quel signe allez-vous reconnaître que c'est Allah, les gens vont dire on va le reconnaître par les Chines. le chine c'est le pied les sakine. dans le, le chapitre 68-42 on parle de la, le pied d'Allah Allah va venir sur la forme humaine il va montrer son pied et ainsi Allah découvrira son pied son, son chine la partie de la jambe qui descend vers le pied Allah va découvrir ça alors tous les musulmans, les musulmans vont se prosterner à Allah c'est écrit dans votre coran si vous ne lisez ah, pas on doit ah, vous lire ça Allah Allah Ouais, je t'ai je montré ça je t'ai montré que Allah va venir sous la forme humaine Sur, surat 68 parle de la même, même Ibn Kathir Ibn Katir a parlé de ça Ibn Kathir a dit que la dernière forme que Allah va prendre ça sera la forme humaine Allah va venir comme un homme puisque Allah prend aussi la forme humaine Dieu prend la forme. Tu une... vois que maintenant, tu vois que maintenant, là, tu vois as... as... ce que tu dis maintenant, tu vois que tu m'as maintenant. Tu connais, a... le la tafsir, la la la nous sommes dans le tafsir. Maintenant, vu. maintenant, ce que, ce que tu dis maintenant, je n'ai pas les références pour te contredire maintenant. Mais, mais, écoutez, tu n'as pas les références pour me contredire, tu veux te débattre avec moi. Écoutez, moi, non, il n'y a aucun musulman sur la terre qui va me débattre. Lorsque moi je te moi je moi je te tu dis que tu n'as pas de références. Tu es musulman depuis quand? Tu ne parles pas nouveau musulman Tu es musulman depuis quand? Tu es musulman depuis quand? À 21 heures, on a dit un monstre te blesses. Tu dis à 21 h 21 heures. Ah ah, on fait ceci. Moi je vais je vais je vais te neutraliser. Je t'attends. Oh, tu dis à 21h. C'est ma voulant. Est-ce qu'on peut commencer à 21h 20... Mets-tu le connaître Jésus-Christ est ton Dieu, non Attention, oh, il faut qu'on puisse entendre. 21h, heure de chez vous, c'est au Bénin, n'est-ce pas Ariane. Attends. À à ton dieu, attends, attends, mon frère. Tu dis 21h. Heure... 21h, heure de l'Afrique du Sud ou bien heure de chez vous Il est connu actuellement. Il est connu toi actuellement. Ah, chez moi, il est 17h30. Donc, ah. 22h chez moi, 22h chez toi. Ah, bon, faisons ceci. Est-ce qu'on peut, peut commencer à 22h Et non, non, non, euh, oui, à 22h là chez vous. Dans 22 heures, on va commencer. 22 heures, je t'attends à 22 heures. Prépare tous tes les livres, le Coran, tu peux tout préparer et je vais te faire quitter l'islam. Tu vas quitter l'islam. Euh... OK. OK, comme ça on sait Quand Tu n'allais pas... pas confirmer la vérité de ton Dieu. On va parler de tout ça. On se croise à 22h. Tu n'arrives même pas à confirmer que ton Dieu tient montré sur la croix. tu dis tu es sur la croix. Je t'ai donné, donné une heure de parler de ça. On, on continue à 22h, n'est-ce pas Pas de problème. Ok, ça va. Ok, bye bye. C'est comme ça qu'il faut frapper un musulman. Il pose, puis un musulman peut te poser une question 80 fois. Tu réponds, il repose. Tu réponds, il repose. Tu réponds, il repose. Lorsque tu entres dans son Coran, un seul verset. Un seul verset. Je n'ai pas de référence. C'est comme ça que moi, je les frappe. Et il n'y a aucun musulman qui va débattre avec moi sur l'islam. Personne Il parle Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus !» C'est ça. C'est tout ce qu'ils ont. Dès qu'on touche Allah, on va déclasser Allah. Dans deux minutes, Allah est parti. Mohamed n'en parlons même pas, lui... Il ne, il ne peut pas oser même citer le nom de Muhammad devant moi. Je vais écraser. Donc l'islam, c'est la comédie. Tout ce qu'ils ont, Jésus, est-il Dieu? Comment est-ce qu'il est mort? Eh, Jésus est né. Jésus est marié. Marie, la mère de Dieu. Est-ce que Dieu pénètre? Dieu peut mourir? Les mêmes questions, il peut poser pendant des années, des années. Maintenant, ce tu sais que nous faisons, comment les frapper? Tu entres dans leur livre. Vous voyez ces histoires ici? Ce sont des éléments dangereux. Ce sont des tafsirs et des abysses que j'ai. Ça, ça c'est rien. Ça, c'est rien. C'est juste pour les enfants que je que j'ai. Et c'est comme ça que je le tue. Donc, il a dit, on reprend à 22h, heure de chez lui, au Bénin. Shalom, que Dieu vous bénisse.